Tu savais que dans GTA V, ils ont enlevé beaucoup de choses que tu ne savais pas. Par exemple, Lamar était un personnage jouable. Dans la version de test, Franklin pouvait se suicider, et peut-être que Lamar aurait pu prendre sa place dans le jeu. Mais malheureusement, ça a été supprimé. Michael et Trevor ont joué les clowns pour un gros braquage, et dans la version de test, c'était vraiment amusant. Mais oui, ça a également été supprimé. GTA V a supprimé beaucoup de choses intéressantes. Voici quelques-unes des histoires les plus intéressantes. Les personnages pouvaient se cacher ou ramper, ce qui améliorait leur furtivité. Mais malheureusement, ça a a également été supprimé. Il devait y avoir un magasin de tabac au bord de la mer, mais dans la version de test, il a été supprimé. C'était un peu dommage. Il y avait une cinématique classique, mais elle a également été supprimée. Bon, peut-être que c'était un peu dérangeant en fait. Fais attention à ce bar. Si tu peux y entrer grâce à un mode spécifique, tu verras que la modélisation était déjà assez avancée. Nous ne savons pas pourquoi Rockstar l'a supprimé. Il y a en fait un personnage mystérieux dans GTA V. Il n'a jamais été mentionné dans le jeu, mais si tu entres ce code, tu peux lui parler au téléphone et dans le fichier original.